Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée avec votre famille. Alors aujourd'hui on va s'immerger on va s'immerger au quartier des chartrons. D'accord On va s'immerger au niveau des quais. Donc il y a plusieurs quais comme vous voyez. Et en premier lieu, on va voir le pont ici, qui est ici. Euh, on va décortiquer un petit peu euh, les caractéristiques du pont et la fonction du pont. D'accord Vous voyez où on est Je suis sur les quais. Alors, soyez très attentifs, euh, car je vais donner des descriptions euh, au niveau euh, du quai. D'accord Je vais bien décrire, je vais bien expliquer. Euh, pour le pont qui est en face, vous voyez ici en face, on a un pont. Et puis... Euh Alors... Donc ici... On a ce joli pont qui est ici, que vous voyez. Alors, qui peut me dire c'est quoi le nom du pont Je vous laisse un petit peu chercher avant de vous donner la réponse du pont. Alors, il est énorme, d'accord Et on va un petit peu le décortiquer pour que vous puissiez apprendre un petit peu plus. Euh, sur ce quai, euh, enfin sur ce pont, pardon, euh, qui est ici euh, à Bordeaux, euh, dans les quartiers euh, Chartrand euh, ici même où je suis. D'accord Le quartier va jusqu'au bout là-bas, au bout des quais. D'accord C'est le quartier. Alors ici, on a le pont Jacques Delma. D'accord Ça, c'est le pont Jacques Delma. C'est un pont levant, c'est-à-dire que les bateaux, ils arrivent. Le pont, il se lève, d'accord Ça se lève comme ceci, tout entier, jusqu'en haut. Hein, voilà, il y a une limite d'arrêt en haut. Et le bateau, il passe, d'accord Si c'est un bateau de croisière, si c'est un bateau de pêche, d'accord Et il passe. Alors, le pont, le pont, le coût s'élève à 156,8 millions d'euros, d'accord euh, c'est énorme, énorme, énorme, énorme, les amis. 156,8 millions d'euros euh, qui couvrent la totalité des travaux ici. D'accord Je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est le montant que j'ai pu avoir. D'accord On va aller sur le pont et vous allez voir. Alors ici, euh, le pont Levant fait 575 mètres, d'accord longueur 575 mètres à partir d'ici jusqu'au bout ça fait une portée principale de 110 mètres d'accord 110 mètres largeur 32 à 45 mètres d'accord il ya deux fois deux voies dessus pour les hauteurs 70 mètres de hauteur libre 53 mètres d'accord donc ici euh, la constitution béton et acier tout simplement il n'y a pas autre chose et on va aller dessus pour faire un zoom là dessus j'espère que euh, j'ai donné des caractéristiques euh, convenables pour vous Alors je vais mettre en commentaire pour que vous puissiez euh, lire le coût financier d'accord qui a eu ici. C'est énorme. Alors. Alors je vous ai mis en, Je vous ai mis en, en commentaire. D'accord Pinon. Qui a eu ici et les caractéristiques du pont. Là, je commence à avoir très chaud. Donc, vous voyez ici, le pont se présente comme ceci. D'accord Ça, c'est la partie piéton. La partie euh, route pour les voitures. Deux fois deux voies de chaque vous voyez ici deux fois deux voies de chaque alors en cas de problème en cas de problème le pont le pont peut se en cas de problème en cas d'urgence le pont peut se lever ici d'accord vous voyez là d'accord ça c'est en cas de problème vraiment euh, le pont peut être détaché rapidement ici d'accord c'est une mesure de sécurité je sais pas euh, c'est un moyen de dissuasion, je sais pas, au cas, au cas où il y a une guerre, etc. Ouais, euh, pour décrocher le pont. Je sais pas, un exemple, c'est un exemple. Donc, ici, on est euh, là-dessus. Euh, cette armature d'acier, hein, c'est de l'acier et du béton. Euh, ici, on a la perception du, du quai. Qui est très long as presque 3 2 km 2 km 500 même voire 3 km 3 km de quai alors ici on a des issues à l'intérieur pour monter hein, pour les gardiens parce que il a des surveillants euh, dedans il euh, y a un tour de contrôle ici en haut euh, pour ceux qui effectuent la manœuvre du levage, il y a un mec qui monte pour faire la manœuvre. Il y a un tour de contrôle et comme ça. Dès que le bateau il est passé, ben, le mec redescend le pont. Alors les barrières des les barrières de sécurité pour le verrouillage pour le pont euh, quand il est en manœuvre les barrières sont ici d'accord vous voyez rouge et blanc voilà la limite elle est ici d'accord le pont se lève à partir de ce côté là pas bah, le deuxième le premier trait qui est en, au sol au niveau du deuxième trait eh ben le pont se lève d'accord il se lève comme ça d'accord pont là, donc vous voyez, vous voyez ici vous avez une rainure là, une glissière là, vous voyez, ah, ben, le pont se lève comme ça, vous voyez, ça monte, avec euh, les câbles là, vous voyez, c'est énorme les amis, c'est énorme ce qu'on a ici, c'est du boulot qui a eu Mais oui ça change d'un tzamboro ça fait toujours plaisir de voir de voir les choses ailleurs ne pas rester toujours figé sur un même sujet j'essaye de vous donner cette opportunité de visiter de visiter autre chose alors, euh, prenez cette opportunité qui est gratuite. Allez, on va descendre un petit peu... Euh, Ah, ici, on voit d'ici euh, les câbles, d'accord. Là, ah, vous voyez les énormes câbles sert euh, avec une poulie qui est en haut. Il y a une poulie en haut là-bas qui tire les câbles des deux côtés euh, pour faire monter le pont. Et une fois que le, le pont est perché en haut, d'accord, il, il se perche en haut, en haut là-bas, là. et le bateau peut passer, d'accord. Les gros bateaux hein, peuvent passer ici. Hein. Donc ici, la fleuve, on a la fleuve, euh, on a la Garonne ici, d'accord, ça c'est la Garonne qui a ici. Donc les gros cargos euh, peuvent passer ici pour acheminer des matériels, du ciment, carburant, etc., les convois maritimes, etc. Euh, ça, transite, ça transite par ici, des fois, hein, pas souvent, mais des fois, ceux qui vont livrer... Euh, je sais pas où là. Alors, on va faire le tour. On va faire le tour. On fait, euh, on fait une boucle là, au niveau de ce pont. Que je vous présente vous voyez ici le soir c'est assez lumineuse ici le pont c'est assez lumineuse on voit bien Allez, on va se dépêcher de faire le tour alors ça un pont chez nous comme ça euh... voilà un pont chez nous comme ça ça va leur coûter cher ça va leur coûter cher s'ils si nous mettent euh, c'est combien 156 millions s'ils si nous mettent 156 millions 156,8 millions d'euros de pont et, et les amis je sais pas si euh, c'est des ponts qui coûtent 3 milliards hein. <rire> et oui 2 milliards d'euros Là, on compte en millions là c'est énorme. énorme énorme énorme alors on va essayer de gruger pour passer de l'autre côté on va essayer. il n'y a pas de véhicule alors, vous voyez ici zone de détachement voilà en cas d'urgence Allez, je passe de l'autre côté. Donc, j'expliquais bien, c'est une deux fois deux voies qu'il y a ici. Vous voyez bien, hein? c'est une deux fois deux voies de chaque. Il hein? euh, y a aussi la voie de, de bus. Deux fois deux voies ici, le bus euh, à côté, là. Les, les voies intérieures. Donc, euh, ils ont fait un hein? Moi, ouais, je rêve de voir un truc comme ça chez nous, partant de Mamoudzou jusqu'à à, à Petite Terre, enfin, partant de, de la zone de, de la barge chez nous, jusqu'à Zahoudi, jusqu'à Zaozi, euh, jusqu au niveau, du, au niveau du, du quai. Un petit pont maritime où les véhicules pourront passer possible hein. c'est possible les amis puisqu'à la réunion ils ont mis un pont euh, euh, qui fait euh, un, un pont qui fait 13 km de, de longueur 13 km les amis là c'est pas 110 mètres ou exité c'est 13 km de pont 13 km de pont les amis 2 milliards d'euros 2 milliards d'euros il a coûté le pont si euh, je ne m'abuse alors pourquoi pas chez nous les amis euh, qu'est-ce que vous en pensez favorable ou défavorable à prendre ou à laisser alors moi j'habite en France je travaille en France je travaille en France j'ai fait 18 ans ici, 18 ans, 18 ans en France, là, pile poil. J'habite ici, dans la région Aquitaine, euh, Occitanie, pardon, dans la région Occitanie, vers Toulouse, là-bas, pour ceux qui posent des questions. J'habite à Montauban. Alors ici, on a la perception de certains bâtiments, monuments en forme d'escargot là-bas, des musées, etc. etc. Alors moi, moi, je suis toujours impressionné par l'architecture ici, la signature. C'est énorme c'est énorme les amis et moi je, je prie qu'un jour je prie qu'un jour chez nous il y a un truc comme ça il y a un pont pas un pont qui se lève parce que bon voilà mais un pont euh, un pont où les, les véhicules pourront passer à petite terre et fini les embouteillages à la pagaille là, euh, les gens qui, qui se serrent dans, dans les zones d'attente et tout ça pour prendre la barge et tout c'est le bordel euh, fini les bouchons aussi ça peut décompresser ça peut décompresser une fois que les gens peuvent passer dessus je pense que ça peut décompresser la circulation à mamoudou parce que c'est ça le souci aussi hein. tous les véhicules veulent embarquer pour euh, pour aller à petite terre euh, les, véhicules, les véhicules, les camions, etc. Euh, des entreprises qui veulent aller livrer de la marchandise. Ben, sont... C'est le bordel total. C'est vraiment le bordel. Alors ici, on a, il euh, y a un bus de visite. Pour ceux euh, qui veulent visiter Bordeaux, vous voyez ici c'est le bus de visite. Voilà, il, faut, un, il faut aller jeter un coup d'œil à l'office de tourisme. Vous pouvez embarquer dedans pour visiter Bordeaux c'est assez sympa eh, prenez tous les tuyaux les amis ça peut être euh, un petit coup de pouce pour les vacances pour vous, une idée hein, pour les vacances euh, donc euh, gardez, gardez ah oui, ça vaudra le coup pour euh, faire vos vacances ici alors, ce bâtiment là d'accord, ici alors c'est qui euh, j'ai du de qui m'appelle alors allez on partage les amis on partage on partage le live alors je vais donner euh, quelques renseignements au niveau du bâtiment qu'on a en face alors alors ici ce bâtiment que vous voyez là Ici le vêtement qu'on a là c'est la cité du vin. D'accord C'est pour ça que on a l'impression que c'est une. Euh, comment dire C'est une.. Euh, attention que je ne dis pas de bêtises. C'est la cité du vin. On a l'impression que c'est un coquillage. Mais euh, ça fait euh, refléter.. Euh, le vin, le grand vin de Bordeaux, etc. Vous avez déjà entendu parler, le grand vin de Bordeaux, ouais, et tout ceci, cela, etc. Donc, ici, on, on fait, il n'y a que des expositions dedans. Dedans, il n'y a que des expositions, la cité des vins. Euh, le bâtiment que vous voyez ici, qui vous intrigue tout le temps. D'accord Et une superbe vue, là, ici aussi. D'accord C'est assez sympa. Donc n'hésitez pas d'aller, juste pour l'architecture, n'hésitez pas d'aller visiter. N'hésitez pas. Ah, j'espère que, inchallah, j'espère que nos élus euh, auront des projets... Euh, sûr et digne, sûr et digne. Donc, euh, ouais, je pense que les idées, les idées viendront hein, petit à petit. Hein. C'est toujours, c'est toujours, c'est toujours euh, ça. Quand on veut, quand on veut tout d'un coup, ben, ça ne peut pas marcher. On peut pas avoir tout d'un coup petit à petit hein. petit à petit et on a ce qu'on veut c'est comme ça alors ici on va prendre le quai Comme pris. alors on va on va parler euh, va voir euh, ici d'accord là on a euh, ce bâtiment qui là hop le quai je ne pas qui <t 'en> bien voir. OK. Alors le bâtiment qu'on a ici, ça c'est Science CAP, Science CAP, Science. Je sais pas, c'est c'est une abréviation peut-être. Alors, musée scientifique espace enfant Et... café science musée scientifique dedans et puis euh, des, des espaces cafés etc etc et puis ici tout le long on a des magasins des magasins des restaurants etc vous vous posez avec les enfants vous profitez du soleil manger un petit bout etc etc Alors, il alors, y a du monde, il y a du monde. Alors les amis, on va pas s'éterniser euh, sur le live. Euh, le plus important pour moi, c'était de, de vous faire immerger euh, sur le pont. Et là, le quai, euh, j'avais déjà fait des lives ici. Donc euh, on va s'arrêter là pour le live. Euh, je vous souhaite une très bonne après-midi pour vous, les amis. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, Inch'Allah. On se retrouve euh, à bientôt avec euh, des nouvelles immersions. Euh, peu importe, je ne sais pas où. Inch'Allah. Que Dieu vous garde, Inch'Allah. Bonne fin de journée, les amis.